Bonjour, je m'appelle Lauren Gibson et je suis membre du corps diplomatique du département d'État des États-Unis. Merci de nous avoir rejoints. Je serai l'animatrice de l'émission GIST Tech Connect pour l'innovation globale grâce à la science et la technologie d'aujourd'hui consacrée à FinTech ou l'avenir du financement. Les nouvelles technologies révolutionnent l'industrie financière, les innovations dans le blockchain, la technologie mobile, les données biométriques, l'apprentissage machine et davantage signifient que les transactions financières deviennent plus faciles, moins chères, plus rapides et plus sécurisées. Aujourd'hui, nous allons parler de ces innovations de fintech, pourquoi vous devez prendre des précautions et comment vous pouvez appliquer fintech à vos startups. N'oubliez pas, vous pouvez participer à la conversation en nous envoyant vos questions et commentaires via le chat space à côté du lecteur vidéo ou par Twitter au hashtag GIST Tech Connect. Souhaitons tout d'abord la bienvenue à nos experts. Nous sommes aujourd'hui avec Dale Pfeiffer, la PDG et fondatrice de Good World, une start-up fintech qui change comment les gens font des dons sur les réseaux sociaux. Nous sommes également avec Victor Brantneris, instructeur auprès du corps pour l'innovation de la Fondation nationale pour la science et un expert des applications blockchain pour l'industrie financière. Et Samir Youssef, analyste chez Venturewell, est avec nous dans le chat space pour aider à répondre à vos questions et partager les liens aux ressources. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. En attendant les questions de nos spectateurs, je souhaiterais entamer la discussion en montrant un petit film qui explique ce qu'est FinTech. Il y a une nouvelle vague du secteur technologique qui ouvre les portes aux possibilités technologiques, à la sécurité et à la prospérité dans le monde. Ça s'appelle FinTech. Et si vous ne connaissez pas cette nouvelle industrie, peut-être utilisez déjà cette technologie très souvent. FinTech, c'est le mot-clé qui décrit tous les services liés aux technologies financières. Vous pouvez transférer des fonds par des applications mobiles, avoir accès à un prêt de votre banque ou payer avec votre portefeuille en ligne Eh bien, vous utilisez FinTech. Au-delà des transactions du quotidien, FinTech fait des parts de marché importantes depuis 2015. Nombre des premières startups, Stantech, ont commencé aux États-Unis. Et en quelques années à peine, les investissements globaux de 2016 ont atteint 8,4 milliards de dollars. Les plateformes de prêts connaissent une croissance en Inde notamment et auprès du secteur de l'entrepreneuriat. En Inde, on va ajouter 3 millions de dollars en nouvelles recettes pour l'industrie financière. Et en Afrique, les technologies mobiles connaissent une forte croissance. Eh bien, fintech devra améliorer la concurrence et permettre l'accès au capital à des structures exclues auparavant. En fait, fintech, porte également sur une nouvelle industrie croissante qui s'appelle RagTech. et ça, c'est pour les espaces sécurisés. L un, l un, cela offre non seulement des opportunités dans l'industrie elle-même, mais ça crée également des percées pour ceux qui créent des entreprises, ont des familles et cherchent une sécurité financière dans le monde entier. Dale. Pouvez-vous nous citer une innovation actuelle dans l'espace FinTech qui vous intéresse? Oui, tout à fait. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Eh bien, il y a une innovation qui m'intéresse beaucoup, c'est le portefeuille numérique pour les paiements. Il y a des changements structurels dans le système mondial des paiements actuellement et ça c'est poussé par le commerce et, et notamment le commerce sur le téléphone portable et cela change les achats, les paiements en ligne. Et il y a toutes sortes d'applications et il y a toujours également les gens qui visitent les magasins. Et en fait, cela ouvre la voie pour toutes sortes d'innovations pour des prestataires de tierces parties. Bien sûr, ceci est est poussé par les jeunes, les du millénaire. Et ça, c'est la toute première génération de personnes numériques. Ce sont les premiers à être dans l'ère entièrement numérique. Alors, les gens ont du liquide, ensuite, ils ont des cartes de crédit. Mais maintenant... Ce qui se passe avec les paiements, ce que les gens font les paiements en ligne. En fait, il n'est plus nécessaire de transmettre quoi que ce soit matériellement pour payer pour quelque chose. Et bien sûr, les consommateurs, surtout les jeunes, qui ont été élevés en ligne, sont tout à fait à l'aise. Ils sont de plus en plus à l'aise avec l'argent qui est dans le domaine numérique, plutôt que de porter quelque chose physiquement. Et... En fait, cela ouvre la voie à toutes sortes de nouveaux acteurs, des acteurs qui peuvent créer leur propre technologie, leurs propres entreprises. Ce sont des gens qui peuvent perturber, disrupter et occuper une vaste part de marché, des paiements. Il y a des entreprises qui aussi veulent travailler avec les grandes institutions financières. Ce sont des partenariats importants qui peuvent être beaucoup plus innovateurs. Et, et, et je crois... Donc, c'est tout à fait pertinent pour Paypal. Ce sont les premiers sur le terrain. Et ça, ça a, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été apportées. Et il y a plus de 36 milliards de dollars qui ont été consacrés en 2016. Et, juste, et il y a plus de 12 000 entreprises qui sont dans le secteur. Mais je crois qu'il y a toutes sortes d'opportunités pour les paiements pour nous. Et ça, ce sont les consommateurs de notre région qui cherchent des moyens de résoudre des problèmes auprès des communautés dans lesquelles vous vivez. Et là, vous aurez la capacité d'avoir un impact important sur vos proches. Et il y a également les paiements numériques qui sont liés au portefeuille numérique. Et ça, c'est comme votre portefeuille de tous le jours, mais c'est totalement en ligne. Et toutes vos cartes de crédit peuvent être stockées, un portefeuille peut être créé. Et il y a des problèmes, programmes de fidélisation, il y a toutes sortes de, de données qui peuvent être stockées de cette manière. Et en fait, cela crée surtout pour les entrepreneurs des opportunités en matière de données parce que cela crée un monde numérique et cela donne lieu à toutes sortes d'autres possibilités et cela vous prie, crée beaucoup de données et ces données peuvent être être utile à comprendre comment, cette, comprendre comment cette personne souhaite être consommatrice. Et je crois qu'il y a une chose qui est tout à fait passionnante pour ce qui me concerne, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès aux services financiers dans le passé, mais maintenant ces personnes peuvent créer un portefeuille numérique et très souvent, cela concerne les grandes sociétés de distribution, Amazon, Google, Facebook, et avec ces plateformes, vous créez une, une plateforme numérique sans avoir ouvré un compte en banque. Il y a des gens qui n'étaient auparavant pas capables de participer au système financier mondial dans le passé, mais maintenant, ces personnes peuvent le faire. Donc, il y a... Beaucoup de grandes choses qui se passent et c'est tout à fait passionnant euh, au niveau du monde numérique et des paiements numériques et c'est tout à fait disruptif. Victor, même question. Quelle est l'innovation FinTech qui vous interpelle particulièrement en ce moment? Oui, je voudrais développer effectivement ce thème et rebondir sur l'intervention de Dell et parler en un terme plus généraux, parce qu'il n'y a pas que les individus euh, qui réagissent, mais c'est en fait l'industrie généralement qui répond. Vous constatez qu'il y a des banques, vous constatez qu'il y a des agents de transfert qui s'intéressent à ces processus. Il y a beaucoup plus d'efficacité, il y a des entrepreneurs qui vont être capables d'interagir directement avec des gens qui veulent leur prêter de l'argent, des entrepreneurs qui pourront être en mesure d'assurer le suivi euh, du, de l'acheminement de leurs produits euh, à n'importe quelle seconde de la journée et les entrepreneurs pourront obtenir des garanties de paiement dès la seconde euh, que la marchandise quittera euh, l'entrepôt. Il y a en amont, comme l'a dit Dale, les gens euh, du quotidien qui vont pouvoir en profiter, mais moi, ce qui me passionne aussi, c'est le fait qu'il y aura euh, beaucoup de choses en amont, en aval, au niveau de la logistique de la banque en particulier, c'est-à-dire que l'information sera visible, elle sera transparente auprès de toutes les personnes participant à la chaîne et à chaque étape de la chaîne, et ensuite nous pourrons déclarer que vous, l'entrepreneur, le produit que vous expédiez, vous saurez exactement où se situe à n'importe quel moment, et tous les besoins du contrat seront respectés, et ainsi vous pourrez être payé pour la vente de ce produit en l'espace de quelques secondes ou minutes, dès. Que, et là, je parle de blockchain. Dès que ce contrat smart, intelligent aura été réalisé, on constate donc une augmentation massive de l'efficacité, du flux de l'information. Ça, C'est ce qui se passe. Et surtout, du point de vue d'un entrepreneur, on commence à constater ce terme technique, la désintermédiation, c'est-à-dire que vous utilisez des individus, des institutions qui se retirent de la chaîne, car vous pourrez interagir directement avec le client, vous pourrez interagir avec les agents de paiement, et ce sont ces agents qui sont les intermédiaires dans la chaîne, en fait, euh, prennent des honoraires. D'elle a parlé euh, des paiements, eh bien, on constate des réductions massives des coûts euh, de virements euh, de transfert de fonds dans le monde entier, des réductions massives au niveau des coûts euh, des virements de fonds parce que l'on élimine certaines étapes en cours de route. On élimine la paperasse, on élimine les erreurs et le, le résultat final, c'est que la personne... Au bout de la transaction, que ce soit la personne à qui vous envoyez de l'argent ou la personne qui vous envoie de l'argent, eh bien, vous recevez davantage de cette valeur grâce à ces modifications qui sont en cours au niveau du FinTech actuellement. Ce sont ces améliorations de l'efficacité, ce sont ces améliorations de la transparence, cette augmentation globale. Et moi, j'aime à dire qu'on commence à instituer la confiance en matière de produits, en matière de transfert de produits. De mon point de vue, je vois qu'il y a beaucoup d'activités qui sont tout à fait passionnantes dans le financement du commerce pour les entrepreneurs. Comment peut-on financer son produit, comment peut-on financer ses factures pour développer l'entreprise Et il y a la logistique globale de l'acheminement des produits partout dans le monde et on peut assurer le suivi et savoir que ce que vous avez envoyé dans l'entrepôt sera livré auprès de votre client. Je vous remercie. De, très bien, Dale. Moi, j'ai une question. Pourriez-vous, brièvement, parler de la vaste gamme d'opportunités qui existe au niveau de FinTech? Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est une question très intéressante. Je crois que ce graphisme qui va être affiché nous montre l'extraordinaire euh, palette d'opportunités qui existe, le financement participatif notamment, on en a parlé brièvement, et il y a le caritatif. Je vais vous raconter une anecdote parce que je crois que ça, c'est important. Je sais qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et on me perçoit comme entrepreneur. Lorsque j'ai commencé à lancer mon entreprise, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de possibilités pour des nouvelles méthodes innovatives pour les versements de dons pour le caritatif. Et lorsque j'ai créé mon entreprise, je disais que c'était une plateforme de dons caritatifs. Et aux États-Unis, c'est un énorme secteur de 372 milliards de dollars par an qui sont donnés auprès d'organisations caritatives. mais Lorsque j'ai parlé des édificateurs, ils m'ont dit, mais ça, ce n'est pas suffisant. Euh, non, c'est un marché énorme. Ce n'est pas vrai. En fait, ils ne se sont pas rendus compte que je pouvais recadrer le positionnement d'une en entreprise pour en faire une entreprise fintech, non seulement pour les paiements auprès de charité sur les réseaux sociaux, mais le paiement global, il peut s'agir de paiement pour le commerce, il peut s'agir de dons politiques, il peut s'agir de toutes sortes de choses. Et si l'on redéfinit la portée de mon entreprise d'une plateforme caritative pour en faire une plateforme fintech, eh bien cela m'a véritablement permis d'attirer l'intérêt des investisseurs. Je vous intéresse donc à penser si votre entreprise peut s'insérer dans ces groupes qui sont très intéressants de nos jours. Peut-être pourrez-vous redéfinir les opportunités et la gamme d'opportunités, donc le langage, le discours que vous tenez peut créer des opportunités en matière de fintech. Merci. Alors, passons à la question des sondages que nous avons posés sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé quelles sont les innovations. En matière de théologie, qui vous intéresse le plus Vous pouvez voir les résultats sur l'écran. La première réponse était les paiements mobiles. Ensuite, il y avait les plateformes de prêts qui améliorent l'accès au crédit. Ensuite, il y avait le financement participatif et finalement, les méthodes abordables de virement de fonds. Dale, comment réagissez-vous à ce sondage, vous en premier Eh bien, je ne peux m'empêcher de sourire. Moi, qui suis entrepreneur en série, peu de choses ont changé. Les entrepreneurs cherchent toujours de l'argent et les moyens les plus efficaces de développer l'entreprise, je crois que le sondage le reflète tout à fait. Mais moi, je crois que ce qui est le plus intéressant, le plus important pour notre émission d'aujourd'hui, c'est le fait que l'on commence à puiser dans l'interaction et l'Internet permet de connecter des gens pour résoudre certains de ces problèmes. Je crois que le financement participatif a constitué probablement la méthode la plus ancienne sur cette liste en ce qui concerne l'usage de la technologie et les percées technologiques afin de toucher un public plus vaste, mais je crois que les paiements mobiles, euh, les formules de presse sont en phase d'explosion actuellement. En fait, tous les jours, je vois pratiquement une demi-douzaine d'annonces de gens qui souhaitent travailler dans ce secteur. Dale, quelles sont vos réflexions à cet égard? Et, bon, écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord avec Viteur. Cela reflète essentiellement là où nous en sommes, quels sont les problèmes que nous cherchons à confronter, nous voyons les tendances en matière d'investissement, et il y a une chose que je souhaiterais ajouter, c'est qu'il me semble que nous avons une chance extraordinaire, car nous existons, nous vivons au jour le jour, au quotidien, et nous voyons les difficultés au quotidien. Donc, si vous voyez une difficulté, un problème, vous pouvez comprendre le problème. Euh, le fait que les problèmes paiement mobile ne sont pas accessibles. On n'a pas l'argent quand il le faut. Il y a toutes sortes de manières qui nous permettent de réfléchir aux formules de prêt. Et il peut s'agir, par exemple, une hypothèque, un prêt étudiant, euh, un prêt pour la maison. Il y a toutes sortes de moyens de penser aux formules de prêt. Et justement, en tant qu'entrepreneur, il y a une chose que je recommande, si vous faites une montée en puissance vers les diverses catégories, eh bien, il s'agit d'identifier, et c'est ce qui est reflété, il faut identifier les problèmes. Je crois qu'il faut identifier les problèmes auxquels vous êtes confrontés, ceux que vous pouvez comprendre vous-même au sein de votre communauté. Et là, vous pouvez trouver une solution et faire une montée en puissance par la suite. Oui, merci. Répondons aux questions de nos spectateurs en ligne et la première question est pour vous, Dale. Quels sont les éléments du marché qui créent les, les innovations et les opportunités fintech? Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, je crois que j'ai une diapo, je m'étais préparé, parce qu'il y a des manières qui nous permettent euh, d'identifier de manière importante où sont les changements rapides, où y a-t-il des changements rapides de comportement, quelles sont les opportunités les plus importantes pour l'entrepreneuriat. Eh bien, on en a déjà parlé, il y a les réseaux sociaux, les jeunes, les millénaires, euh, l'informatique dans le nuage, euh, les générations plus âgées et, et leurs besoins, l'inclusion financière, les avancées rapides qui font que tout le monde participe à l'économie mondiale, au système bancaire mondial. Je crois qu'il s'agit de certaines des tendances. Il faut identifier ces changements très rapides de comportement. Et ça, ce sont de très bons indicateurs qui vous disent s'il y a d'excellentes opportunités pour votre entreprise. Victor, la prochaine question s'adresse à vous. Elle nous vient de Maurice. Y a-t-il des coûts associés à l'intégration de fintech auprès d'une start up Start -up. Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur l'intervention de Dale. Moi, j'encouragerais tout entrepreneur qui connaît le problème lui-même, qui a des problèmes en matière d'obtention de paiement, Prenons du recul, dites-vous, voilà une opportunité de paiement euh, global, là il y a une opportunité de développement, d'expansion. Si vous ne vous faites que vous lancer dans l'espace FinTech, et eh bien l'autre petit conseil que je prodiguerais, ma recommandation, ce serait identifier les endroits là il y a beaucoup de gens qui participent au, au processus. Et c'est justement là que FinTech, non seulement blockchain, mais aussi d'autres avancées, euh, vous permettent de rationaliser et d'émiliser les inefficiences du marché. Bon, maintenant, je vais répondre à la question. S'agissant des coûts afférents à l'intégration de FinTech auprès de votre solution, eh bien, si vous êtes une société FinTech, bon, évidemment, ça ce sont les frais généraux que vous obtenez, c'est lié à la solution. Par contre, si vous êtes une société du high-tech, si vous créez un appareil médical, si vous avez un produit manufacturé, si vous envoyez un produit alors là, mon conseil, ce serait de chercher des individus qui sont véritablement à l'avant-garde en matière de percée. Et il y a des noms importants, il y a des sociétés telles que IBM, DHL, il y a Samsung, des entreprises qui poussent les limites de la logistique et de la finance pour l'industrie. Je peux vous dire que dans un monde idéal, eh bien, si vous n'êtes pas directement impliqué dans FinTech, eh bien, ces frais-là vous seront visibles. Ce seront tout simplement le système d'exploitation qui gère votre entreprise d'un point de vue logistique, du point de vue des paiements, du point de vue du financement. Mais si vous êtes une société FinTech, dans ce cas, vous aurez ces mêmes type de frais et de dépenses à l'instar de toute société informatique, de logiciel. Vous aurez surtout de la programmation, vous aurez des effectifs, des ressources humaines, des frais de personnel, vous aurez aussi le logiciel, le logiciel avec lequel vous allez travailler, c'est-à-dire... Les barrières en matière de dépenses sont relativement basses. En fait, si vous êtes une société non fintech, vous allez puiser dans les solutions de quelqu'un d'autre. Euh, ce sera votre informatique qui puisera dans l'informatique, dans le nuage. Ce sera relativement peu coûteux d'un point de vue d'entrepreneuriat. Merci. Dale, souhaitez-vous rebondir oui, très brièvement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue a dit. Je crois qu'il y a une des choses qui alimente cette prochaine génération de fintech, ce sont les données. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs et si vos données peuvent être utiles, et justement l'une des solutions dont Victor paye parmi les gros acteurs, eh bien, un des moyens les plus rapides de... C'est d'être un fournisseur de données et cela alimente les éclairages et les innovations. Merci. Vous nous avez parlé des innovations fintech. Quelles sont les innovations dont toute start-up devrait profiter lorsqu'elle démarre? Oui, tout à fait. Actuellement, il y a d'énormes tendances au niveau de fintech. Il y a également les tendances dont on entend beaucoup parler dans beaucoup de domaines de l'entrepreneuriat. L'intelligence artificielle, IA, ça ça constitue quelque chose où l'on apprend qu'il y a le, la banque robotique, l'investissement robotisé, c'est-à-dire que très rapidement, on est en train de remplacer, bon, je ne sais pas à quelle vitesse ça va, mais maintenant, au lieu de s'inscrire de recruter un, un consultant financier qui vous coûte très cher. Maintenant, vous pouvez utiliser un, un conseiller financier robotisé dans l'intérim. Il y a également l'apprentissage par machine, machine. Ça, c'est très important pour les données. Par exemple, il y a des bots, des institutions financières. Il y a toutes sortes de choses de cette nature. Le langage joue un rôle de plus en plus important. Par exemple, avec Google, Elixir, vous pouvez très rapidement... Vous pouvez parler et téléphoner avec des systèmes de reconnaissance du langage. Alexa, par exemple, vous lui dites, allez à mon site bancaire Alexa, je voudrais payer ma facture d'électricité. Et par le biais de la reconnaissance linguistique, les gens peuvent très rapidement, sans même avoir à lancer son lecteur, sans même utiliser son portable, vous pouvez faire une transaction financière. Voilà trois des grandes tendances que je constate, dont on parle beaucoup. Merci. Victor, cette question s'adresse à vous. Elle nous vient du Burundi. Avec l'augmentation des facilités fintech, est-ce que les banques traditionnelles vont disparaître? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ce thème. Quant au fait que les banques pourraient disparaître, je ne pense pas que c'est pour bientôt. En fait, nombre des grandes banques mondiales sont en train justement de pousser les avances fintech. Il y a à peu près cinq ou six ans, il y avait beaucoup de start-up qui travaillaient sur le suivi des actifs avec l'industrie des services financiers, eh bien, les grandes banques, les grands acteurs sont intervenus, ont commencé à racheter ces start-up. En fait, les grandes banques, je ne je n mis, je n pas qu'elles vont disparaître. Bon, clairement, elles sont nerveuses par rapport à ces transactions, par rapport à ces virements, mais il faut également se souvenir et d'elle, nous sommes tout à fait passionnés par la situation et l'avenir de FinTech, mais je voudrais tout simplement lancer ce bémol. En fait, il y a encore beaucoup d'inconnus dans cet espace. Pratiquement aucun jour ne se passe sans que l'on apprenne que quelqu'un a que quelqu été piraté par une solution FinTech ou que des actifs ont été dérobés. Je crois que le rôle des banques euh, va signifier que les banques vont devoir être beaucoup plus efficientes et efficaces. Beaucoup de banques vont devoir se consolider autour de quelques grandes banques. Le plus grand défi pour la NIR, pour FinTech, c'est justement le rôle de la régulation et de la gouvernance. C'est tout à fait formidable le fait que l'on puisse passer par ce processus des prêts de pair à pair, des dons de pair à pair, des virements d'actifs. Mais historiquement, les gouvernements n'aiment pas renoncer à ce processus. Ils utilisent le système bancaire pour superviser et réguler ce processus. Et ce processus-là, c'est-à-dire la régulation, le soutien existe pour toutes sortes de raisons. Notamment, il y a le fait qu'il faut empêcher la fraude et empêcher le vol. Et je ne crois pas que cela va disparaître. Je crois que votre banque locale, cependant, va commencer à évoluer. Elle ne sera pas du tout comparable à ce qu'elle est actuellement. Dans dix ans, elle ne ressemblera pas du tout à, ce que, à son aspect actuel. Mais personnellement, je pense qu'il y aura toujours un rôle, euh, surtout pour les grandes transactions dévolues aux grandes banques et qui vont continuer d'exister. Oui, ça, c'est tout à fait intéressant. Merci, Dale. Souhaitez-vous... Ajouter quelque chose? Oui, très brièvement. Je pense que, en fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec Viter. Je ne pense pas que les grandes banques vont disparaître bientôt, mais elles ont peur. Elles ont, il faut qu'elles innovent rapidement pour qu'elles puissent perdurer. Et elles, cela nous fournit, nous, aux entrepreneurs, beaucoup d'opportunités parce qu'on a développé des programmes qui nous permettent d'être partenaires avec les grandes banques et faire rapidement des montées en puissance de nos technologies. Par exemple, ça, ce n'est pas la banque, mais nous, nous avons un partenariat avec Mastercard par le biais d'un programme qui s'appelle StartCard. StartCard, donc, cherche les meilleures startups du monde, dans le monde entier, et les utilise auprès de Mastercard et les aide à lancer un prototype et on travaille avec les clients, les grandes banques et avec les, euh, les grandes surfaces. Je crois que le résultat, c'est que la peur de perte de pertinence des banques, eh bien, il y a beaucoup de programmes qui existent et je vous encourage, si vous souhaitez travailler avec les banques, de chercher ces programmes parce qu'ils cherchent effectivement des opportunités. Merci. Là, nous avons une question portant sur les cartes de crédit. Et cette question nous vient de Haïti. La question est suivante. Vu que nombre de personnes en Haïti n'ont pas accès aux cartes de crédit, que pensez-vous d'une application qui permettrait aux gens de payer dès la par les minutes utilisées au téléphone? Je crois que c'est une idée formidable. J'ai vu cette tendance mondiale par rapport au système de paiement mobile. Je crois que cela me satisfait beaucoup. Je ne sais pas... Comment fonctionne le système en Haïti, mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que peu importe mon opinion de cette idée, ce qui compte, c'est que vos clients pensent de cette idée. Alors, le défi que je vous lance, allez faire des recherches sur le terrain et parler avec 60 clients, au moins une quarantaine, genre que 40, c'est le chiffre minimum, et aller sur le terrain. Faites une série de questions de sondage, demandez aux gens s'ils utiliseraient cette appli, s'ils ont d'autres idées, et faites effectivement cette recherche sur la clientèle. Et après avoir mené ces 40 entretiens, vous saurez si c'est une bonne idée pour les clients et vous aurez beaucoup plus d'informations pour vous permettre de vendre votre produit. Merci, Dale. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que vous regardez la conversion GIST Tech Connect sur FinTech, l'avenir du financement. Je suis avec. Euh, Dale Pfeiffer, Victor Bratneris et Samir Youssef, notre expert du chat. Actuellement, nous sommes prêts à répondre à vos questions en direct, vous les spectateurs. Vous pouvez envoyer vos questions par le chat space ou sur Twister avec le hashtag GIST Tech Connect. Cette technologie a permis d'avancer les technologies, mais Qu'est-ce que la technologie blockchain? Il s'agit essentiellement d'une base de données décentralisée d'informations numériques stockées et mises à jour sur un réseau informatique. Les entrepreneurs doivent être au courant de blockchain en tant que technologie sous-jacente de fintech. Victor, pouvez-vous nous expliquer en, brièvement en quoi consiste blockchain et comment cela fonctionne? Oui, je pense que nous avons un graphe à vous montrer euh, par le passé et là, je veux que tout le monde euh, pense au, au, à l'affiche que vous avez pour votre entreprise, un morceau de papier, un crayon pour suivre tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez vendu, combien vous avez été payé, etc. Et, et bien, euh, par le passé... Toute personne avait une de ces fiches euh, et c'était un système centralisé dans le sens que moi j'ai ma fiche, vous vous avez la vôtre et nous contrôlons les informations indiquées sur la fiche et toutes les informations qui nous arrivent doivent passer par nous et, et elles doivent passer par mon analyse et mon logiciel, si vous voulez et, et. Et il y a euh, un pas intermédiaire où vous avez les fiches décentralisées, vous pouvez avoir une grande entreprise qui a toutes sortes d'emplacements où vous avez euh, des actions entre ces euh, entreprises, par exemple euh, l'entreprise euh, de routier a sa propre fiche et vous, vous avez les vôtres. Et, et cela est tout à fait inefficace, il y a beaucoup de possibilités d'erreurs pendant le transfert de données ce que fait blockchain, c'est de créer un marché distribué. Et cela permet plusieurs choses, ce réseau. D'abord, nous partageons tous la même fiche euh, euh, liée à ces transactions. Donc, et un exemple, euh, voyez, vous voyez un, euh, un réseau centralisé et décentralisé, donc tout le monde peut voir les mêmes informations euh, le long de tout le processus. Et ce que je pourrais faire, c'est de vous donner un exemple euh, rapidement. Le meilleur exemple euh, que j'aime beaucoup utiliser, puisque j'adore euh, les bananes le matin pour le petit déjeuner, c'est qu'il y a une chaîne de, euh, de magasins aux états unis qui veulent acheter 10 000 tonnes de bananes pour euh, les supermarchés. Les plantations de bananes en Amérique centrale ont un contrat pour livrer ces bananes. Elles mettent ces bananes sur un camion qui les livre à une entreprise logistique au niveau du port qui ensuite fait tout le processus d'exportation vers cette nation. Et de là, cela est donné à une entreprise d'expédition qui les emmène dans un port aux états unis Et ensuite, il y a une entreprise de logistique qui fait le processus d'importation où des devoirs et des taxes sont payés et. Euh, euh, et ensuite, il y a euh, une compagnie de, de camions qui euh, livre ceci au supermarché et euh, d'abord euh, à l'entrepôt des supermarchés, ensuite au supermarché. Et moi, je peux aller acheter mes bananes pour le petit déjeuner. Donc, j'ai mentionné 12 institutions, 12 organisations qui ont leur propre logiciel, leur propre fiche pour suivre la façon dont le produit produit. Euh, et euh, acheminé sur la chaîne. Donc, euh, vous avez peut-être été le propriétaire euh, de la plantation et vous avez euh, téléchargé euh, euh, toutes sortes de papiers pour essayer de suivre votre produit. Mais il va falloir des mois euh, de, euh, pour être payé pour ce produit. Et il faut obtenir un financement, des emprunts pour pouvoir livrer le produit. Ce que blockchain va faire, c'est de façon tout à fait sécurisée et je ne vais pas entrer dans le, tout ce qui est sécurité parce que ça va devenir très euh, compliqué très rapidement, c'est que blockchain va nous parler permettent à tous de parler ensemble et de suivre les bananes alors qu'elles avancent. De sorte que instantanément, quand votre contrat est rempli, vous pourrez avoir un transfert de fonds. Et puisque nous suivons tous le processus et que 51% des personnes doivent approuver les étapes de la chaîne, il y a une confiance qui est intégrée et un suivi qui est intégré et qui suit euh, les bananes dans, la, dans euh, le blockchain. Donc, euh, chaque fois que l'on rencontre une de ces 12 personnes, il y a un bloc de créer, il y a de la sécurité et ensuite on passe à l'étape suivante et on peut suivre tout le blockchain du début à la fin, inclure tous les paiements et tout ce qui s'est passé avec ces, -man, ces bananes de leur voyage du Costa Rica à l'Iowa. C'est un excellent exemple. Je vous remercie. C'est facile à comprendre. J'ai une autre question à vous poser. Comment est-ce que cette technologie va affecter les entrepreneurs à court, moyen et long terme? Eh bien, et je pense que nous avons parlé déjà des solutions à court terme. Nous voyons beaucoup d'activités en matière de financement, euh, disponibilité des crédits et euh, tout ce qui est commerce et finances en général. Vous avez un, un beau graphe ici qui vous montre le système actuel. Les données euh, s'acheminent parmi les divers éléments du système. Moi j'ai une banque, euh, l'acheteur a sa propre banque qu'ils ont tous de la paperasserie. Avec blockchain, nous allons avoir des contrats dits intelligents et nous allons pouvoir euh, euh, agir ensemble et cela va éliminer les banques et je sais qu'il y avait une question sur l'élimination des banques. Non, je ne pense pas qu'elles vont disparaître, elles, elles vont continuer à exister. Maintenant, cette banque n'est peut-être pas encore inv inventée, ça sera peut-être une nouvelle entreprise, mais il y aura un processus qui permettra euh, de centraliser ces transactions. Et il y aura une façon d'acheminer ces actifs. Et je le dis parce que bien qu'il soit euh, merveilleux de pouvoir contourner les règlements, ne pas payer euh, d'impôts, euh, mon expérience, c'est que les autorités fiscales obtiennent toujours leurs fonds. Maintenant, à moyen terme, et eh bien, à moyen terme, ce qui est une source d'enthousiasme pour les start-up, c'est tout ce qui est réglementation, ce qu'on appelait euh, les règles tech. Euh, les reg -tech. Euh, la possibilité de faciliter, améliorer euh, l'efficacité qui permet de suivre les actifs. Est-ce que les tarifs ont été payés Est-ce que euh, les droits ont été payés Cela pourrait, euh, à l'heure actuelle, prendre des mois ou des années pour suivre toute la paperasserie. Mais on, on peut accroître l'efficacité. Si vous avez une solution permettant d'accroître euh, euh, l'efficacité de cette gestion de données, vous allez avoir une solution excellente. Et puis il y a un autre élément dont Dérôme a parlé tout à l'heure. Moi, je parlerai d'un Internet de choses, c'est-à-dire que si vous allez expédier un produit, pour reprendre l'exemple des bananes, bientôt, bientôt nous allons avoir des, des capteurs, non pas sur chaque banane, mais il y aura plusieurs capteurs dans chaque conteneurs sur chaque navire du monde et cela va envoyer des données dans euh, le nuage pour qu'on puisse suivre où se trouvent ces bananes mais euh, euh, dans, à quelle température elles sont conditionnées Est-ce que cela a pris une demi-heure de plus Est-ce qu'il y a eu une perte de réfrigération ou perte de chaleur à un moment donné. Donc vous allez voir toutes ces données. Et j'imagine que des petits entrepreneurs vont ressentir des pressions pour euh, installer des capteurs dans leurs produits ou euh, au, au niveau de, des conteneurs pour l'expédition des produits, pour pouvoir suivre euh, le déplacement de ces produits dans la chaîne de valeur. Et finalement, à long terme, vous avez euh, l'intelligence artificielle, l'IA. Comme Deir l'a dit, il y a énormément de données qui vont être collectées dans ce processus et cette intelligence artificielle va permettre, et ce qui m'intéresse, c'est euh, que cela va permettre de prévoir l'offre et la demande, améliorer l'efficacité et voir comment, euh, dans quelle, avec quelle vitesse l'entrepreneur devra expédier un nouveau produit. Ces données vont donner lieu à des changements quant aux achats et la vitesse de ces achats. Donc si vous êtes une start-up qui fait de l'analyse de données, si vous pouvez relier ceci à FinTech ou à la suite, à la, euh, au suivi des achats, et autres. Les entreprises entrent en ceci, les FedEx et les DHL, toutes les euh, entreprises d'expédition, euh, les grosses boîtes euh, entrent dans ce domaine. Donc si vous avez une solution, allez leur parler pour savoir quel est le, leur plus gros problème. La seule chose où je, je ne suis pas d'accord avec DER, c'est que je ne pense pas qu'il faut faire 40 entrevues. Euh, quand j'enseigne je, mon programme et que nous faisons venir 25 euh, entrepreneurs, on leur demande de faire 100 entretiens en 6 semaines. Et ce que vous allez apprendre, savoir quel est le problème de votre client et ce que ce client est prêt à payer, tout cela est une, euh, de grande valeur. Donc je suis d'accord avec Dale, il faut vraiment aller parler aux clients, être sûr de euh, résoudre leurs premiers problèmes. Et non pas leur 18e problème. Voilà. Euh, maintenant, euh, finance et commerce, maintenant, euh, RegTech à moyen terme et intelligence artificielle à long terme. Merci, Victor. Nous avons maintenant euh, l'occasion d'écouter d'autres questions de nos participants. À Port-Louis, à l'île Maurice, on demande si l'on peut utiliser le FinTech pour avoir de nouveaux capitaux. D'ailleurs, je vais commencer par vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se prépare euh, pour que les petites entreprises peuvent prêter du capital qui n'était pas euh, disponible auparavant. Euh, je ne sais pas, à Maurice, ou euh, quelle est la situation. Et je ne sais pas si beaucoup de sociétés américaines peuvent euh, donner des emprunts, mais il y a tellement d'investissements dans cet espace que euh, je pense que c'est porteur de promesses et il faut considérer cela, voir ce qui est disponible pour vous. Et en tant qu'entrepreneur, entre eh bien moi j'ai commencé mon entreprise et euh, j'ai vraiment mener cette entreprise pendant deux ans, toute seule, avec presque pas d'argent. Donc la, la chose possible serait peut-être en emprunt personnel. Il y a beaucoup de services qui offrent euh, des euh, petits emprunts personnels et peut-être qu'ils pourraient vous accorder un emprunt pendant que vous pouvez lancer votre entreprise et qu'elle attienne sa vitesse vitesse de croisière. Donc, il y a toutes sortes d'options à considérer. Oui, c'est un bon conseil. Victor, à Burundi, on demande est-ce que les régions qui sont moins reliées sur le point numérique, est-ce qu'elles vont être oubliées En Afrique subsaharienne, que peut-on faire pour suivre ce mouvement FinTech Tout d'abord, j'aimerais ajouter un point à ce qu'a qu dit Dale. Il y a des solutions blockchain qui existent maintenant et qui permettent des, des prêts de paire à paire. Je sais que l'on ne veut pas parler des crypto-monnaies, Bitcoin, Ether et d'autres. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Donc je comprends qu'on ne veut pas parler de cela maintenant, mais il y a des personnes qui peuvent accorder des micro-prêts euh, et avoir des micro-paiements. Euh, C'est vraiment une situation un peu sauvage pour l'instant. Donc je vous préviens, quelquefois les taux d'intérêt sont très élevés, mais il, ex il existe des solutions et d'autres solutions sont créées tous les jours qu'il faut considérer. En ce qui concerne maintenant l'autre question, il est certain qu'il va falloir euh, l'accès à l'Internet. Et dans mes voyages de par le monde, il me semble que plus en plus de personnes, au moins, ont un portable. Ils ont accès à un téléphone portable et à un lien portable, ce qui leur donne un lien Internet. Tant que cela existe, vous pouvez euh, avoir accès à ces informations, vous pourrez avoir accès à ces ressources, mais il va falloir avoir, il va falloir avoir accès euh, au, au, au cloud et à tout le processus. Ce n'est pas que vous allez être oublié, mais il faut reconnaître que c'est une dépense qu'il va falloir réaliser afin de pouvoir accès, avoir accès à l'Internet. Et je pense qu'il y aura des pressions d'exercer sur les gouvernements locaux pour donner un accès à l'Internet. Mais il ne faut qu'un seul point d'accès pour avoir accès à ces informations. Vous n'avez pas besoin d'avoir une salle pleine d'ordinateurs. Euh, un téléphone intelligent peut vous donner accès à 90% de ce qui se passe dans le monde de fintech à l'heure actuelle. Merci Victor. Une question maintenant pour Dale. Comment est-ce que le fintech augmente ou s'accroît dans le monde Eh bien cela s'accroît très rapidement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2016, il y avait... 36 milliards de dollars d'investissements dans ces entreprises. Ici, vous voyez ce diagramme. Vous voyez l'augmentation. La croissance est arrivée à un plateau. Il y a eu énormément d'investissements et ensuite, il y a eu euh, euh, le sentiment que l'espace devenait un peu surchargé. Donc, les investissements se stabilisent. Et alors que l'écosystème évolue, nous constatons qu'il y a plus d'argent investi dans moins d'entreprises. Ce que cela signifie, c'est que euh, euh, toutes les entreprises ont eu l'occasion euh, de montrer si elles euh, euh, pouvaient. Euh, faire de la compétition. Et maintenant, il y a de plus en plus d'argent qui vont dans les entreprises qui réussissent. Donc c'est un euh, domaine euh, porteur de promesses, mais la, le boom est vraiment passé. Merci. Victor, une question pour vous. Euh, à, à, au Liberia, à Cacatel, on demande s'il y a des désavantages à ces nouvelles innovations fintech, des inconvénients eh bien, je pense que c'est une excellente question. Je pense que euh, ma plus grande préoccupation pour l'instant est que ce qui se passe surtout dans le domaine des blockchains et euh, des crypto monnaies, c'est que les gens mènent des expérimentations. Ils collectent des fonds grâce en offrant euh, des monnaies. Et euh, il faut être conscient du fait que beaucoup de ces modèles n'ont pas été pleinement étoffés. Et donc, de mon point de vue, cela dépend de votre start-up et de votre effort en matière d'entrepreneuriat. Si vous voulez euh, déplacer un produit que vous avez fabriqué et l'expédier à un autre pays et vous faire payer, à ce moment-là, euh, la solution, c'est de, euh, de euh, rester avec les grandes entreprises, IBM, Samsung, et les grosses entreprises qui sont bien établies et qui vont continuer à exister. Cela dit, il y a beaucoup d'activités, d'entreprises dans le domaine des micropaiements. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre monde. Faites attention à euh, qui utilise euh, quel micropaiement. MPSA, ABRA, est-ce que c'est une autre organisation? Et voyez ce qui donne de bons résultats et ce qui euh, ne donne pas de bons résultats dans cet espace. Moi-même, euh, euh, je suis très enthousiaste sur blockchain, ce que cela peut faire pour la sécurité et le suivi des actifs. Tous les cas de piraterie que j'ai vus n'ont pas été avec blockchain, mais avec le logiciel euh, intégré sur le blockchain. Cela dit, euh, il va y avoir euh, un changement. Nous sommes encore tout à fait au début de la révolution blockchain, mais je pense que ce mouvement va augmenter. Nous avons euh, vu euh, quelles industries vont bénéficier de cela. Si vous êtes euh, dans l'industrie euh, de l'analyse des données, vous allez avoir l'occasion d'avoir de, de un grand succès au niveau de fintech Maintenant, une question venant euh, de Lomé de l'ambassade de Lomé à Togo. Euh, est-ce que vous pouvez utiliser FinTech sans connaître les ordinateurs Oui, je vais répondre à cette question de deux façons. D'abord, si vous êtes un entrepreneur qui vous voulez établir une de ces entreprises euh, FinTech et vous n'avez pas d'antécédents en manière euh, de technologie, eh bien, et, euh, euh, euh, moi, je n'ai pas d'antécédents en la matière, mais je suis bonne en relations publiques, communication et autres. Mais en fait, Merci. Uh mon meilleur ami est vraiment le chargé de la compagnie. Donc vous ne pouvez pas établir l'entreprise tout, tout seul. Moi-même, je ne pouvais pas le faire. Il s'agit d'une équipe. Il faut qu'une partie de votre travail en tant que fondatrice, c'est de trouver la bonne équipe pour te, construire la bonne technologie au bon moment. Donc je pense que vous pouvez le savoir, le faire sans connaître les ordinateurs, mais il y a et il y a des opportunités, si vous ne savez pas vraiment comment utiliser un ordinateur, Eh bien un groupe de personnes euh, qui est oublié par euh, toute cette révolution, euh, par exemple, ce sont les personnes plus âgées, des personnes qui euh, ne savent pas utiliser euh, les ordinateurs. Et il y a une façon de travailler avec ces personnes plus âgées. Je suis sûre qu'il y a encore des innovations en matière de paiement et, euh, et comme une façon d'aider ces personnes à devenir, faire partie de l'économie numérique. Victor, une question pour vous. Euh, le, euh, le groupe à l'ambassade de Port-Louis à Maurice demande aussi, euh, euh, quelles sont les sources de financement pour les start-up. Euh, J'ai une euh, si le financement participatif est une bonne façon de le faire et eh bien moi j'ai des préoccupations en ce qui concerne le financement participatif des startups je dirais que euh, euh, pour le la bulle a été percée. Je pense que les programmes comme Kickstarter et autres sont utilisés presque comme des bancs d'essai pour le marketing. Est-ce que je vais pouvoir avoir suffisamment de personnes qui vont s'intéresser à mon prototype et à ce moment-là, je vais le construire plutôt que d'essayer de lever des fonds pour lancer une entreprise euh, La dernière fois que j'ai regardé les statistiques et je pense qu'il y a quelques années de cela, le montant euh, euh, moyen euh, recueilli avec un financement participatif d'une start-up, c'était de moins de 5000 000 dollars. Donc, j'imagine que les fonds que vous allez pouvoir lever ne seront pas suffisants pour pouvoir lancer votre entreprise. Je suis d'accord avec Der. Pour ma première start-up, euh, moi, j'ai euh, mangé beaucoup d'aliments en boîte parce que nous étions pauvres et nous avons essayé de tout faire pour tout euh, investir dans notre entreprise. Moi, mon pr ma préoccupation. Ce qui concerne le financement participatif, c'est que ceux qui gagnent, gagnent gros, mais euh, il y a, euh, tous les autres ne recueillent que très peu d'argent. Je ne pense pas que cela vaille l'énergie, l'entreprise nécessaire pour faire ce financement participatif. Merci. Je vais vous poser cette question également. Le groupe au, au, à l'ambassade américaine à Monrovia, au Liberia, demande si le fintech pourrait aider à développer l'économie. Oh, je pense que c'est une occasion extraordinaire de, de développer l'économie à nouveau il faut un effort qui est coordonné. Il faut des ressources, des euh, savoirs coordonnés. Il y a beaucoup de jeunes très intelligents qui cherchent des solutions technologiques. Et dans la mesure où vous pouvez soutenir cette infrastructure et cette communauté, vous allez pouvoir euh, euh, faire euh, s'accroître des entreprises importantes parlons de l'analyse des données, de la gestion des données, de l'amélioration de l'efficacité, et ce type de solution... Euh euh, réussissent toujours quelque part dans l'industrie. Je lisais ce matin, avant cette séance, qu'il y a un projet de financement en Afghanistan pour enseigner aux petites filles comment faire du codage. Et donc il y a des opportunités de pouvoir utiliser le talent qui existe. C'est une euh, très grande... C'est un euh, très grande opportunité parce que c'est pas très cher que d'avoir quelques ordinateurs dans une salle plutôt que d'avoir à construire une énorme usine pour créer des voitures Tesla ou des dispositifs médicaux. Je pense que c'est une très bonne opportunité. Dale, une question de Edwin du Guatemala. Il voudrait savoir si le fintech peut aider à faciliter les transferts internationaux de fonds. Oui. Il y a déjà des startups qui le font et à nouveau je reviens à ce qu'a dit Victor et il a tout à fait raison il s'agit de créer, d'améliorer les efficacités, la vitesse des transferts, le nombre de personnes qui peuvent réaliser ces transferts, il y a, il y a eu énormément d'innovation dans cet espace, il y a des entreprises maintenant par exemple, moi, je viens de la Nouvelle-Zélande et j'habite aux États-Unis. Et la façon dont je fais mes transferts d'un pays à l'autre, ce n'est pas toujours de transférer les mêmes montants, mais je mets des fonds ici aux États-Unis dans un compte bancaire. Et cela, et il y a un compte semblable, euh, un montant semblable en Nouvelle-Zélande. Et les coûts euh, des transferts ont été tout à fait réduits. Il y a ce qu'on appelle Gold. Money. Euh, on transfère euh, la valeur de l'or et il y a de l'or dans les deux pays et il y a toutes sortes d'innovations. Mais si vous pouvez trouver une solution qui fonctionne bien dans votre pays et, et si vous voyez des opportunités, cela pourrait être un autre domaine d'innovation potentiel. Eh bien, nous sommes arrivés à la dernière question. Le groupe du Liberia euh, pose la question de savoir comment un entrepreneur social peut intégrer fintech dans euh, son entreprise. Eh bien, un entrepreneur social, eh bien, c'est là où se trouve mon cœur. C'est là euh, comment j'ai lancé euh, mon entreprise. Je voulais faire du bien euh, à la société. Et, euh, et ça allait être une entreprise à but lucratif. Donc je voulais que le bien social et euh, les, euh, les solutions financières soient liées entre eux. Et il faut avoir de, des objectifs clairs au début. Moi, je viens du monde et, euh, à caritatif. Moi, je ne pensais pas aux revenus, aux recettes. Je voulais simplement améliorer le monde. Donc il a fallu que je m'éduque à, à propos de tout cela. Donc la première chose à faire, c'est soyez sûr que ce soit au cœur de votre modèle d'activité. Parce que quelquefois, si vous ne faites qu'ajouter qu quelque chose, c'est la première chose qui peut disparaître quand vous avez des problèmes financiers, l'aspect bien social. Et puis l'autre chose, c'est que ce domaine a été... Euh, oublié pendant des années par le monde fi financier parce qu'on ne pensait pas que l'impact social et que les opportunités en la matière permettaient de recueillir les mêmes recettes et les mêmes euh, gains que le monde plus traditionnel. Mais maintenant, il y a, plus récemment, il y a eu une série d'opportunités qui présentaient les deux aspects. Donc il faut voir euh, l'impact. On peut y réfléchir de diverses façons, par exemple dans les villes et dans les gens en matière de transport, de rentabilité énergétique, d'éducation. Ce sont des opportunités qui ont un impact. Donc je vous encourage à considérer les fonds qui ont été établis récemment pour investir dans ces domaines et d'apprendre ce qui s'y passe. Merci. Malheureusement, nous sommes à court de temps, mais je tiens à vous remercier tous les deux et je remercie également euh, Summer Youssef. Euh, je remercie tous les spectateurs aujourd'hui, surtout euh, les groupes qui nous ont visualisés dans le monde. Nous avons eu des spectateurs au, au compte au, euh, au Kosovo, à Kigali, au Rwanda, au centre culturel de Windhoek, en Namibie, au centre d'Abuja, au Niniria, au centre à Burundi, au centre à, euh, de Katinga, à Burundi, à l'ambassade américaine de Zimbabwe, à, à, à l'ambassade américaine à Lomé-Togo, et puis au, au Honduras, à, à, à le centre à Guadeloupe les rares, Mexico, euh, et puis... Euh, le centre Colombo-Americano à Medellín, en Colombie, le centre à Port-au-Prince, et puis le centre au Liberia, euh, le centre au, à Kakata, au Liberia, à l'île Maurice, et puis à, au Botswana, euh, et euh, l'espace à Tunis, Tunisa, et à Variatex au Liban. Continuez cette conversation à, à Twitter sur Hashtag g Connect et euh, suivez-nous pour d'autres programmes tels que celui-ci. J'espère que vous avez aimé notre discussion aujourd'hui et merci euh, de nous avoir suivis. Au revoir.